Coucou! coucou. toi Hello, ma Disney Army! J'espère que vous vous portez bien. Ça fait un petit moment, du coup, que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. J'espère que je vous ai un petit peu manqué. En tout cas, s'il n'y a pas grand chose qui sort en ce moment ici, c'est pour une simple et bonne raison. C'est que je vous prépare vraiment de très grosses choses sur ma chaîne. Je prends vraiment le temps de chercher mes informations, de vous produire un contenu de qualité. C'est pour ça que ça prend un petit peu plus de temps. J'essaye de pas de pas trop sortir de vidéos en mode bâclé. Et du coup, j'espère que ce que je vous prévois pour la suite vous plaira. Voilà, alors après cette petite mise à jour, aujourd'hui, on va parler de Disney Bounding. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais... Il y a quelques semaines, je vous ai fait une vidéo spéciale sur le Disney Bounding et en quoi ça consistait. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous montrer un peu en image ce que ça donnerait avec juste une tenue. C'est-à-dire qu'on va partir de cette robe blanche que je, donc, je porte aujourd'hui. Et avec cette robe, je vais incarner plusieurs personnages à l'aide de différents accessoires qui vont faire toute la différence. Alors je sais, j'ai choisi une robe. Du coup, pour les garçons, ça va être un petit peu compliqué. Mais n'hésitez pas à recopier les looks. Avec, euh, avec ce que vous avez dans votre armoire et avec un t-shirt blanc et un pantalon blanc ça fera parfaitement l'affaire je tiens à préciser aussi que je n'ai acheté aucun vêtement dans cette vidéo j'ai choisi vraiment de prendre des vêtements que j'avais dans mon placard donc vous n'aurez pas en barre d'infos les liens où acheter les vêtements, puisqu'il y en a qui datent depuis Mathusalem. <rire> Je vous incite du coup à faire pareil, à regarder dans votre armoire les couleurs qui pourraient correspondre aux personnages, à comment adapter vos tenues pour justement représenter certains personnages Disney. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai pris beaucoup de temps à la tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des, des Disney World League, lequel vous a le plus plu, et surtout si vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne j'espère que cette vidéo vous fera plaisir et en attendant une prochaine vidéo ma Disney Army je vous fais plein de bisous, bye, portez-vous bien on commence donc avec les collants Olaf que j'ai choisi spécialement pour l'occasion que vous pouvez voir juste ici du coup ma petite robe blanche mes tresses en hommage à la reine des neiges oui je sais, je fais un peu la débile donc mes petites tresses que vous pouvez voir juste ici et aussi mes boucles d'oreilles flocons voilà voilà et comme Olaf je suis allergique aux fleurs, voilà On continue donc avec Eve et pour elle j'ai choisi la simplicité, donc ma robe blanche toute simple, un collier bleu pour rappeler les yeux bleus de Eve ainsi qu'une paire de lunettes. Changement de chaussures pour un nouveau personnage, donc petite chaussure rose, la robe blanche comme d'habitude, un gilet violet et plein de couleurs pour rappeler le personnage de Zip. On a donc le bracelet doré pour rappeler la hanse de la, de la tasse, le collier dans les mêmes tons et surtout les bouts d'oreilles parés de bleu pour rappeler les couleurs du bas de zip. Tout est dans les détails. Vous allez voir que pour Donald j'ai joué le jeu à fond niveau couleur. J'ai sorti toutes les couleurs du personnage et surtout sa tête si caractéristique ou pas. Donc j'ai le sac jaune, la veste bleue, une petite ceinture rouge pour faire rappel de couleurs. Mais aussi une paire de boucles d'oreilles qui rappellent un petit peu le personnage. Et enfin, je termine avec un de mes personnages favoris, Mary Poppins. Chaussures blanches, robe blanche donc, ceinture rouge, gilet rouge, parapluie indispensable et le petit nœud aux couleurs de Mary Poppins. Super calicroche listique, Elle est, est Abonne-toi.